Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter les notifications dans iOS. Les notifications c'est quelque chose d'extrêmement utile et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques séquences, on avait déjà très très rapidement abordé le sujet, en particulier quand on a parlé de UI device En fait, vous avez plusieurs types de notifications, il y en a principalement deux. Le premier, c'est un système de notification qui permet à des objets d'une application de communiquer. Et en particulier dans le guide minimal de survie, que j'ai donné à l'occasion de la séquence sur UI device, et eh bien c'est de ces notifications-là que nous avons parlé. Donc ça se passe en fait avec un système qui s'appelle NS notification ou notification en Swift parce que vous savez en à enlever les NS et c'est un système de communication dit multicast en le sens que un émetteur émet des notifications vers un ensemble d'objets dont il ne connaît pas l'identité puisque ce sont les objets qui ont déclaré qu'ils étaient intéressés par cette notification. Donc il faut qu'il y ait des conventions qui soient respectées pour que les objets qui doivent recevoir les notifications eh euh, s'abonnent à ces notifications. Et l'idée c'est de permettre la communication entre objets qui sont indépendants typiquement pour lesquels vous n'avez pas forcément de manière claire une relation de type importation de type type désimporte à l'objectif C ou équivalent hein, parce que même si vous ne les spécifiez pas euh, c'est quand même euh, déduit. Et donc voilà c'est extrêmement utile dans un certain nombre de situations. Vous avez maintenant un autre type de notification qui permet de communiquer avec l'utilisateur et qui, par exemple, donne des choses comme ce que vous voyez ici. C'est-à-dire, en fait, un moyen pour cette application de transmettre des messages et vous verrez dans certaines conditions, même lorsque l'application n'est pas forcément active. Pendant très longtemps, depuis iOS 4, on s'appuie sur un mécanisme qui s'appelait UI Local Notification et puis toute une série de trucs autour. Et en iOS 10, ce système a été déclaré déprécié et il a été remplacé par un autre système qui s'appelle UI Notification. Alors l'idée, c'est vraiment de faire des rappels via des affichages de messages. Euh, vous pouvez même coupler les choses avec l'agenda, avec en partie une notion de notification qui sont récurrentes. Et euh, la nouveauté, c'est que avant, il y avait un troisième type de notification qui s'appelait les push notification et en fait les deux ont été unifiés. C'est à dire qu'en fait si vous manipulez celle-là vous manipulez également les push Notifications. Alors on n'abordera pas réellement les push Notifications qui sont quelque chose d'un petit peu plus compliqué et qui en particulier nécessite des interventions au niveau euh, d'un abonnement développeur. Regardons donc dans un premier temps le premier mécanisme, celui qui est basé sur NS notification en objective C, notification en Swift. Le principe, c'est de distribuer des messages. Comme je vous le dis, c'est du type multicast, GB vers tous ceux qui sont abonnés. Et pour cela, je passe par un notification center qui est propre à mon application. Notification center, Wellness Notification Center, lorsque vous êtes en objective C. Donc l'idée, c'est que vous le récupérez. Il n'y a bien évidemment qu'une seule instance euh, qui est liée à l'application. Donc vous avez un attribut statique, Default Center en objectif c ou Default en Swift. Et vous pouvez également gérer des fils de notification avec des NS Notification Queues. L'intérêt, c'est que ça peut servir de buffer entre un centre de notification et l'objet qui va émettre les notifications. Ces notifications qui sont émises sont en général traitées dans un ordre FIFO, first in first out, donc en fait le premier qui est rentré c'est une file d'attente euh, et celui qui, le premier qui sortira. Et euh, il y a également des possibilités d'après ce que dit la doc lorsque vous émettez plusieurs fois la même notification que simplement elle soit fusionnée qu'il n'y en ait plus qu'une, probablement la dernière, qui euh, soit conservée. Et vous avez euh, également une file par défaut qui est associée euh, à NS Notification Queues qui s'appelle Default Queues ou Default default Queues c'est en Objectif C, Default c'est en Swift. Donc vous avez, je reprends ce schéma que j'ai déjà présenté dans, les, dans la séquence sur UI Device. Donc vous avez l'objet, vous avez un Notification Center, éventuellement en amont un notifi NS Notification Queue ou un Notification Queue en objective C et vous avez derrière des observateurs qui ont déclaré qu'ils étaient intéressés par suivre les événements euh, qu'il reçoit. Comment fonctionne le NS Notification Center Eh bien, en fait, euh, vous allez vous y abonner. Donc, vous avez récupéré une référence, et pour s'y abonner, bah, vous faites un add observer. Et puis, vous allez avez plusieurs, mais c'est un peu la même chose. En gros, on va dire j'observe tel événement. Et euh, je vais associer lorsque cet événement m'est envoyé. Eh bien, je vais associer telle méthode. Donc, ça ressemble un petit peu au target, sauf que là, le la target il est associé à un widget, une entité de type UIView et dérivé comme un bouton par exemple. Tandis que là, vous allez associer euh, votre cible, euh, l'observateur. et eh bien, vous allez l'associer à un événement euh, qui est décrit. Alors, bien évidemment, la méthode, enfin, l'observateur que vous donnez eh bien il va prendre un NS Notification ou un Notification si vous êtes en Swift et bien évidemment il ne rend aucun paramètre. Donc vous devez respecter ce format là sinon bien évidemment l'observateur ne sera pas bon. Vous devez également vous désabonner. Alors ça c'est important, il vaut mieux tout le temps le faire et en particulier au plus tard dans le dialogue en objective C ou dans le init en Swift. Et là vous avez une autre primitive, Remove Observer, il y a plusieurs versions hein, de cette primitive. Je vous laisserai regarder dans le fantastique Manual pour les détails. Tout ce qu'il y a là, ça concerne celui qui va recevoir les événements mais ceux qui vont les envoyer eh bien vont poster une notification. Donc bien évidemment il faut qu'ils récupèrent le NS Notification Center. Et en fait, ils font un poste de notification. Là aussi, vous avez différents prototypes de méthodes en fonction de vos besoins. Vous pouvez juste envoyer la notification vous pouvez lui associer de l'information à un objet ou vous pouvez même rajouter des informations sur l'émetteur. Voilà. Donc, c'est un mécanisme qui permet aussi de transmettre des informations. Regardons ce qu'est une NS Notification ou une Notification, hein, c'est le même objet mais avec un nom légèrement différent en Swift. Donc, vous avez différents attributs, NEM, le nom de l'abonnement, ça va permettre en fait de déterminer qui reçoit quoi, vous avez un objet qui peut être véhiculé avec la notification comme je vous l'ai déjà dit, et vous avez des informations sur l'émetteur. Euh, a priori, les deux sont potentiellement optionnels en ce sens que vous pouvez mettre NIL dans l'objet et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Donc, vous construisez votre notification, NSNotification, grâce à des méthodes de classe. Vous en avez deux. Notification with name object et Notification with name object user info. Voilà. Vous pouvez toujours mettre nil comme objet, il n'y a pas de problème. Et puis, vous avez également une méthode d'instance qui vous permet de euh, construire euh, les choses a posteriori sur une notification qui existe déjà. Donc ça, ça valait pour le premier mécanisme de notification que vous avez dans iOS, celui qui permet à des objets d'une même application de communiquer. Regardons maintenant le deuxième mécanisme, celui qui permet à une application d'émettre des notifications au terminal, et là donc typiquement à destination de l'utilisateur. Donc l'idée, c'est que ces notifications vont provoquer un affichage temporaire, vous le voyez parfois, hein, où ça, ça fait dong, et puis vous voyez votre euh, euh, terminal, il y a cette image qui apparaît. Et en général, elles sont conservées dans l'historique. C'est-à-dire que si par exemple... Vous aviez le cabinet dans la poche et que vous n'étiez pas attentif à ce qui se passait parce que vous faisiez autre chose, vous trouverez cette notification qui s'affichera sur la page d'accueil, mais vous pouvez toujours y accéder en descendant l'écran de contrôle où vous avez les notifications et les extensions. Donc là, ici, je suis sur les notifications, il donne la date. Bon, là, ici, j'ai fait la capte d'écran juste après, mais vous avez du coup une idée de la liste de notifications. Vous pouvez, en tapant sur cette petite croix, et eh bien, les faire disparaître. Lorsque l'application est lancée, on peut, mais il faut faire quelque chose, récupérer ces notifications et là par exemple vous en faites ce que vous voulez. Et là j'ai décidé d'afficher une alerte mais c'est purement moi, concepteur de l'application, que j'ai décidé de le faire. Okay. Et de toute manière, l'ensemble se gère via les préférences. C'est-à-dire que vous pouvez autoriser les notifications et vous avez même différents types euh, d'autorisation. J'autorise l'affichage sur l'écran verrouillé. Euh, J'autorise la mise d'une pastille sur l'icône d'application. J'autorise qu'il y ait un son qui soit produit lorsque la notification est lancée, sauf si je suis en mode vibreur, auquel cas c'est transformé par une vibration, sauf probablement sur un grand terminal parce qu'il n'y a pas de vibration sur un grand terminal. Et puis, je souhaite que ça apparaisse dans le centre de notification. Vous pouvez activer tout cela globalement, mais surtout, application application que vous le voyez ici. Alors bien évidemment euh, il y a forcément une gestion des permissions. C'est à dire que l'usager doit être informé que vous allez utiliser les notifications et il doit donner son accord. On va voir bien évidemment comment cela fonctionne. Comme je l'avais déjà indiqué à la place des UN notifications vous aviez des UI local Notification. Donc ce système est déprécié donc avec iOS 10 et je vous ai dit c'est parce qu'ils ont unifié ça avec les Push Notifications. Lisez le Fantastic Manual si vous en avez besoin ou référez-vous aux vidéos de l'ancien cours qui sont sur iTunes et à plein d'endroits parce que je ne vais pas revenir sur ce mécanisme qui a tendance à disparaître. Pour vous c'est intéressant si vous avez besoin de maintenir une rétrocompatibilité avec par exemple une application qui tourne également sur iOS 9 ou peut-être sur iOS 8 puisque vous ne pouvez pas accéder aux UN Notification à ce stade. Enfin, il est important de savoir que UN Notification est une prise en charge par un framework qui s'appelle User Notifications. En Objective C, vous devez faire un import comme ceci pour pouvoir accéder à ces informations là et en Swift, vous devez faire cet import là. Sinon, si vous oubliez, eh bien, tout simplement les identifiants liés à ce framework qui va regrouper un certain nombre de classes, comme vous allez voir, eh bien, ne sont absolument pas accessibles. Regardons le premier élément qui est le UN User Notification Center. Alors je ne vous ai pas refait le schéma mais bien évidemment ça fonctionne un petit peu comme les NS Notification et NS Notification Center. La seule chose c'est que ce c'est pas les mêmes entités puisque ce n'est pas exactement les mêmes informations. Donc l'objectif du UN User Notification Center c'est de poster des notifications. La différence là c'est que euh, déterminer si le terminal les recevra ou pas c'est Caractérisé par ce qui s'est passé au niveau des préférences. Donc, c'est le possesseur du terminal qui, en fonction du positionnement des préférences, a décidé si ça va dans un grand trou noir ou si ça s'affiche ou son terminal. Donc, le principe est assez simple. Hein. Vous allez récupérer un centre qui est partagé. Parce qu'évidemment, il n'y en a qu'un seul sur le terminal, il est lié au terminal, ce UN User Notification Center, via une méthode statique, enfin une méthode de classe, excusez-moi. Uh, current Notification Center ou Current en Swift. Et puis ensuite, bah vous ajoutez des requêtes de notification. Ces requêtes, bah vous avez une méthode, add notification request with completion handler, en objectif C, ou add en Swift. Rassurez-vous, il y a bien les deux paramètres en Swift aussi. Et vous avez également, on verra plus tard dans les exemples, que vous avez un moyen de supprimer les notifications, certaines ou toutes en particulier vous les supprimez par classe, on peut leur donner une classe. Que poste-t-on à travers un UN User Notification Center On poste une UN Notification Request qui est caractérisée par un identifiant, par un contenu qui est de type UN Notification Content ou UN Mutable Notification Content. On va voir ça un peu plus loin. Vous sentez bien que la différence entre les deux, c'est que il y a que les getters et l'autre il y a les getters et les setters. Vous avez un attribut trigger qui est extrêmement important. Il est de type UN Notification Trigger, et il va définir en fait les conditions de déclenchement de l'événement. Donc l'événement caractérisé par le contenu va être déclenché lorsque le trigger décidera que il peut le déclencher et en fait ce trigger ça va être quelque part des conditions que vous allez décrire. Et enfin vous avez pour un certain nombre de fonctions avancées, pas pour le minimum, vous avez aussi un protocole de délégation UN User Notification Center Delegate qui va permettre de gérer un certain nombre d'extensions autour du système de notification. Première chose importante à savoir, c'est que vous devez gérer les autorisations. Et ça se fait bien évidemment via le UN User Notification Center. La méthode, c'est Request Authorization with Option Completion Handler, Request Authorization. Alors là, il faut que vous sachiez bien que vous allez transmettre un certain nombre d'options d'autorisation sous forme d'un ensemble, un set en Swift ou un NS-set en objectif C, euh, en fait, l'ensemble des types de notifications pour lesquelles vous souhaitez. Euh, transmettre l'autorisation. Et vous en avez quatre en fait. Vous avez Badge. Le Badge c'est la petite pastille que vous pouvez associer à euh, l'application hein, qui veut dire qu'il s'est passé des choses. Ça peut se gérer en dehors des événements mais ça se gère typiquement dans les événements. Euh, un son, vous pouvez jouer. Une alerte qui peut s'afficher, le petit message. Il y a différentes façons de faire. D'ailleurs en fait dans les préférences vous pouvez expliquer si c'est une bannière, si c'est autre chose. Et puis vous avez également une autre notification qui est de type CarPlay. Alors ça, on ne va absolument pas en parler. Je pense que c'est bien évidemment lié au framework CarPlay qui permet de coupler votre téléphone à une voiture, probablement pour déclencher les alertes à partir d'applications qui sont gérées au niveau de la voiture. Je vous donne ici les noms de ces quatre euh, constantes, enfin littéraux d'énumération, en objective C et ici en Swift. Le deuxième paramètre, c'est handler. Et ce handler, vous devez le renseigner parce que c'est lui qui va recevoir la réponse. On a déjà vu ça, hein. c'est devient assez classique. Ils font de plus en plus ça, ce qui permet de dispatcher les choses sur différentes threads. Donc le handler, vous avez deux paramètres, un booléen et une erreur. Donc le, en objectif C, le NS nsError peut être nil et le booléen il vaut yes or no. Bien évidemment, euh, il est nil le erreur si le booléen granted vaut yes et puis sinon euh, vous avez toujours un booléen en Swift et un error c'est l'équivalent du NS error en Swift mais qui est en optional donc il peut valoir nil également alors lorsque vous allez invoquer cette méthode lors du premier appel de cette méthode pour une application sur un terminal donné bah vous aurez un message qui va demander l'accord de l'usager et eh bien évidemment si l'usager refuse cet accord il pourra revenir dessus en travaillant à partir des préférences de son terminal et eh bien euh, les fonctions ne seront pas opérationnelles même si vous les invoquez. Donc je vous recommande de ne pas chercher à le faire ça ne donnera rien. On a vu qu'on avait un UI notification request et que dans la UI notification request on avait un truc du style UI quelque chose notification content. le Quelque chose pouvant valoir soit rien soit mutable. Bien évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, il y a quelques transparents, les deux sont identiques, sauf que le mutable possède les setters. Alors vous allez me dire pourquoi ils en ont créé deux, c'est absurde. Parce que quand vous recevez un UI notification, il faut récupérer son contenu, vous le récupérez en lecture seulement. Et lorsque vous en construisez une pour l'envoyer, eh vous l'utilisez en mutable parce que vous avez envie de construire les attributs que vous allez transmettre. C'est aussi simple que ça. Donc le contenu vous avez trois attributs de type string qui sont importants qui sont title, subtitle et body qui vont en fait caractériser le message que vous allez envoyer. Vous avez un attribut badge de type int si je ne m'abuse. Vous avez un attribut sound qui peut vous permettre de spécifier le type de son que vous allez jouer. Vous avez un attribut launch image name, parce que vous pouvez associer une icône particulière. Je crois que par défaut il prend l'icône de l'application mais sinon il peut prendre une icône que vous transmettez vous. Vous avez un attribut userInfo qui permet de transmettre un dictionnaire d'informations qui sera réutilisé par celui qui reçoit euh, la notification. On va voir qu'on peut le faire de façon astucieuse. Vous avez un attribut attachment qui est un tableau de UI Notification Attachment. Par exemple, vous pouvez transmettre de cette sorte-là des images. Des... En fait, un UI Notification Attachment, c'est une catégorisation d'informations et puis une espèce de données brutes. En gros, euh, euh, voilà, euh, ça c'est euh, une image, boum, et puis la référence sur l'image. Ça c'est un fichier de son et la référence sur le fichier de son, des choses comme ça. Et puis vous avez quelques autres attributs qui sont importants. Vous avez Catégorie Identifier. Celui-là, il est très important parce que ça permet de catégoriser les événements et en particulier de les effacer par catégorie. Et peser le thread identifier. Alors j'avoue que je n'ai pas trop pas exploré cette voie-là, euh, mais je pense que vous pouvez euh, renseigner des choses. En fait, dans les deux cas, ce sont des strings ou des n-strings, NS selon que vous soyez en Swift ou en Objective-C. Donc je ne vois pas trop l'idée du thread identifier. Regardons maintenant le UN Notification Trigger, qui est quand même quelque chose d'assez important, puisque c'est ce qui va vous permettre de déclencher. Une notification. En général, on ne l'utilise pas directement, mais on utilise des sous-classes. La première, c'est le UN Time Interval Notification Trigger qui permet de dire que je veux déclencher l'événement dans un certain temps. Ensuite, vous avez le UN Calendar Notification Trigger qui va me permettre de dire que je veux le déclencher à telle date. Vous avez également le UN Location Notification Trigger, c'est-à-dire que là, vous allez le déclencher en fonction d'une position. Donc, vous sentez très bien le truc pratique pour le region monitoring, des choses comme ça. Mais bien évidemment, ça requiert à la bonne autorisation sur un cell Location Manager. Là, euh, il vous faut les deux. Il faudra que le gars, il accepte à la fois que les notifications euh, soient reçues, mais aussi qu'il accepte d'être localisé et probablement dans un mode always. Et enfin, vous avez le UN Push Notification Trigger, qui va vous permettre de gérer des Push Notifications. Donc vous voyez cette unification avant c'était un truc un peu différent et euh, là par contre on ne le verra pas du tout il faut d'abord un abonnement, euh, un abonnement développeur, un abonnement enterprise et je pense que ça marche aussi avec un abonnement university mais ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé celui que nous avions défini à une époque et donc par contre non, je ne peux pas vous le garantir à 100% et puis il faut faire des choses parce qu'il faut des identifiants dédiés et au niveau des provisioning profile il faut déclarer que vous pouvez recevoir un certain nombre de notifications. Voilà. L'usage est donc extrêmement classique, vous allez construire votre trigger et vous allez l'insérer dans la requête, pas de souci. Et ben voilà, ce n'est pas très très compliqué. Je vais quand même pas aller jusqu'à dire que c'est simple, mais on va voir des usages simplifiés toujours pour que vous puissiez décortiquer l'essence même des différents mécanismes dans les séquences qui vont suivre. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'on va vers une unification du système, en particulier entre les notifications qui sont locales au terminal et celles qui sont globales à un ensemble d'applications, donc à un écosystème via ces push notifications. Et euh, en particulier, on verra par exemple quelque chose dont je n'ai absolument pas parlé, c'est que sur ces notifications, vous pouvez associer des actions et en particulier rétroagir après sur l'application. C'est assez intéressant.